Alors, Michael Mickaël bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de SelfMed. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est SelfMed SelfMed, c'est l'automatisation comptable temps réel de la comptabilité des libéraux de santé, votre médecin, les infirmières, les kinésithérapeutes, etc. C'est la version, je dire, la plus aboutie en matière de comptabilité des libéraux de santé, notamment au travers d'une plateforme SaaS intelligente et d'application mobile. Alors on va parler de transformation digitale chez les experts-comptables. Alors comment, euh, comment se concrétise cette transformation digitale Alors cette transformation, à notre, sens, elle a deux composantes. Il y a une partie qui a déjà été euh, bien avancée par les cabinets euh, sur la production comptable et puis il y a une partie qui reste à faire, qui est une partie très importante sur la digitalisation de l'offre des experts-comptables. Donc la partie production, c'est ce qui se passe entre les quatre murs euh, du cabinet c'est-à-dire le fait de numériser les factures, le fait de pouvoir télédéclarer euh, telle ou telle formalité, évidemment. Par contre, le, le, vrai, le véritable enjeu euh, de la vague digitale des cabinets comptables, ça va être demain de pouvoir digitaliser l'offre mmh. au travers d'applications mobiles, de plateformes SaaS, euh, c'est-à-dire de pouvoir recruter différemment des clients, de pouvoir proposer différemment ses services, euh, voilà, et d'avoir in fine un, une activité véritablement... Euh, Renouvelé. Alors, on a vu que les, les experts comptables digitalisent surtout la production comptable. Alors pourquoi Alors, il y a sûrement une forme d'opacité entretenue par, par certains cabinets. C'est vrai que toute cette production comptable est invisible par le client, donc bon, un mécaniquement on peut générer des gains de productivité. Dans les mois, les années qui viennent, ça, les plateformes collaboratives intelligentes vont là, bousculer un petit peu ces choses-là, puisque du coup elles vont introduire énormément de transparence sur ce qui est fait par le, le cabinet et euh, l'information qui est partagée en temps réel avec le client, c'est notamment le cas d'une plateforme comme celle-là. Alors, est-ce que le comptable finalement doit avoir peur de perdre sa place avec cette transformation digitale Alors, le comptable, euh, l'expert comptable a son avenir entre ses mains. C'est-à-dire de deux choses une. Nous, telle qu'on le voit dans nos échanges avec les cabinets comptables, on a une frange des cabinets comptables qui effectivement aujourd'hui cherche par tous les moyens à faire perdurer un business model qui peut avoir 30, 40, 50 ans, où la saisie, la tenue comptable, on bien trop prépondérante au regard de ce qui est en train de se passer sur la tenue comptable. Donc effectivement, peut-être que le futur, même très proche de ces cabinets-là, va se compliquer. On a aussi heureusement beaucoup de cabinets qui cherchent à anticiper la vague digitale, qui sont prêts à renouveler euh, leur business model, à digitaliser leur offre, à migrer vers plus de conseils. Et euh, pour cela, euh, l'avenir a tout pour être nous. Mmh. Alors d'autant plus qu'on prévoit 98 d'automatisation euh, de la comptabilité dans les années à venir. Alors c'est une étude effectivement euh, de, de chercheurs d'Oxford avait été faite en 2013. Et effectivement, ils avançaient ce chiffre de 98% euh, Ils disons 15 ou 20 ans, donc euh, ça va aller relativement vite. Il est évident que dans les années futures, euh, la comptabilité sera massivement euh, informatisée et automatisée. Alors, on a parlé de la transformation digitale de ce secteur, mais finalement, comment on fait pour le transformer Alors, plusieurs choses. À la base, évidemment, il y a eu une impulsion euh, c'est-à-dire administratif, l'administration fiscale a mis en place tout un tas de choses pour faciliter et même exiger la, télé la télédéclaration de documents. Après, l'étape suivante, c'est justement la digitalisation de l'offre, c'est-à-dire la diffusion d'applis mobiles et de nouveaux services digi digitaux pour réinventer, entre autres, la relation client. Alors, on va, on va un peu parler de SelfMed, alors qu'est-ce que propose votre entreprise Alors, SelfMed est un service euh, extrêmement innovant, puisque c'est la première plateforme en son genre à proposer de l'automatisation comptable temps réel, euh, non seulement temps réel, mais partagée à, entre le cabinet et son client. La force de SelfMed, c'est d'abord sa plateforme SaaS, euh, qui est une plateforme intelligente, auto-apprenante, euh, le corollaire de ça étant une, une extrême simplicité d'utilisation, ce qui a aucun paramétrage, ni pour le cabinet, ni pour l'utilisateur professionnel de santé. Donc, on est vraiment dans un dispositif extrêmement euh, user friendly, comme on dit, euh, avec une expérience utilisateur très forte, très qualitative, et euh, voilà, ça se décline euh, euh, au travers principalement d'une application euh, mobile. Euh, qui est la partie émergée de l'iceberg voilà, et qui est le support de cette expérience client aujourd'hui unique dans son genre. Donc finalement vous êtes un peu euh, au cabinet d'experts comptables parce que Uber est au taxi, non Alors chez SelfMed, euh, on a toujours eu euh, le souci d'être de, partenaire des experts comptables. On n'a pas euh, la vocation un peu barbare, guerrière d'Uber, euh, on n'est pas dans un choc frontal. Euh, même si certains peuvent l'imaginer, mais ce n'est pas notre cas. On est partenaire de Jeudéclare.com, qui est le hub de référence de la profession comptable. On est exposant au Congrès des experts comptables. Nous, notre, notre souhait, c'est vraiment d'amener la comptabilité dans les standards digitaux de 2015, des années à venir, c'est-à-dire avec voilà, trois piliers très forts, c'est-à-dire une automatisation totale, euh, la mobilité et, euh, et surtout une une simplicité, une expérience client euh, qui soit vraiment optimale.